Hello everybody. Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je me trouve à l'extrémité sud de la plage de Talingnam. Chaque épisode sur le tour des plages de Koh Samui, dans l'épisode numéro 11, je vous amène à Nam. Video about all the beaches of Koh Samui is number 11. I will present you beach. Ce qui représente le mieux ce secteur de Tallinnam, c'est l'Elephant Gate. Is the Elephant Gate. Let's go. Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location, Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Voilà Tallinnam. je suis sur la partie la plus au sud de Tallinnam, avec une mer haute actuellement. On est juste en face des cinq îles. I am the southern part of Talingam, just in front of the five islands. C'est un coin avec un village de pêcheurs. It's a fisherman place. The water is very high today. Tallinnam est la plage qui se trouve au sud-ouest de l'île de Koh Samui. Talignan is this part of the island. Pour vous donner une idée, il y a beaucoup de photos de mariage qui sont réalisées sur cette plage. Pour vous donner une idée, il y a beaucoup de photographes qui sont venus ici pour wedding photographie de mariage. Il y a un endroit magique si vous voulez venir passer la journée, ça s'appelle The Island View. C'est un restaurant sur une plage au sable fin, un endroit super pour déjeuner mais aussi pour passer la journée. The Island View restaurant is a very nice and peaceful place with a nice beach can enjoy your day here and have your lunch and it's really really nice especially for sunset. It's an endroit vraiment super aussi pour le coucher du soleil ou pour avoir un dinner romantique. What about having a romantic dinner here on the beach? There is nothing to say about this place. Because the landscape is enough. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur cette plage. Tellement, c'est un endroit magnifique, calme, ressourçant, avec très peu de tourisme. C'est ici qu'il faut venir, Palinam, et plus spécialement à The Island View Restaurant. To book your table or your sunset dinner, romantic dinner on the beach. Voilà ce que ça donne au moment du coucher du soleil. Regardez how beautiful it magnifique pour le sunset. Un place parfait si vous êtes gentil et que vous aimez la local communauté locale, loin de la touristique. Juste après le restaurant The Island View, il y a ce resort qui s'appelle A.M. Samui, qui est également un lieu magique. This is also a peaceful place called AM Samui. This place is known as well for wedding photography, especially for sunset. Ce lieu est également connu pour des photos de mariage au moment du coucher du soleil. Là, il est environ 17h. Je donne une idée de ce que ça va être. It's not exactly 5 p.m so not sunset right now, but still a, a nice time to enjoy this kind of beach with white sand. Ma préférence va quand même à l'établissement B Island View, plus particulièrement pour l'accueil. On a toujours eu un très bon accueil et je fais un petit coucou au manager Léo. The le restaurant I've been just before. C'est aussi sur cette plage que se trouve l'hôtel Intercontinental que je vous recommande vraiment pour prendre un cocktail au moment du coucher du soleil. La vue de là-haut est vraiment exceptionnelle. I recommend you during your stay on Koh Samui Island to go for a drink at the Intercontinental hotel which is here on the top of the hill. The view from here for sunset is really nice. Et ce que vous voyez ici, c'est sa plage et son ponton personnel. This is the pontoon from the Intercontinental Hotel. La plage de Tallinnam mesure environ 3,5 km de long. Et comme vous pouvez le voir, une grande partie n'est pas du tout bâtie et est encore sauvage. C'est vraiment le coin idéal si vous êtes un aventurier, si vous souhaitez profiter d'une très jolie plage loin des hordes de touristes. Halingnam est environ 3,5 km long. Et si vous voulez en être tranquille et être seul sur la plage, c'est le lieu Vous trouverez différents accès pour accéder jusqu'à la plage, que ce soit à travers les champs, ou à travers les resorts, ou les anciens resorts, comme le l'Italie que beaucoup d'entre vous connaissez qui s'est déplacé de quelques centaines de mètres. There is an access mètre. to the beach very easily. Uh, either you cross the land, either you can cross the resort, or old resorts such as this one. Les petits bengalows existent toujours ici. Ils font face, comme je le disais, au soleil couchant. Un autre établissement que je vous recommande sur la plage de Tallinnam sera le Itale, donc la nouvelle version de Itale avec des décorations en bambou, toit de chaume, un côté un peu authentique bien sûr. So Italy is also another place that I can recommend you. The decoration is made with bamboo leaves and branches. It's a really nice place and still in front of the Five Islands and the Sunset. Juste derrière Italy, ils ont aménagé un nouveau jardin en installant dans ce lac des fleurs de lotus, cela a permis bien sûr une régénérescence de la végétation. Ils ont fait un endroit pire juste derrière le restaurant. C'est quelque chose que vous pouvez visiter free. gratuitement. Je pense que vous comprenez pourquoi Italie et plus particulièrement la plage de Talingnam Nam à ma préférence dans les plages de Koh Samui parce que autour il y a des établissements comme cela où on peut se reposer et voir la nature et la Thaïlande plus authentique. I'm quite sure you can understand now why I love this place, Saling Nam area. I mean, because it's peaceful, it's nature. C'est des gens locales, c'est un vraie Thaïlande, et j'aime vraiment ce genre de place. Mon but est aussi de vous montrer que Koh n'est pas seulement une île touristique. Voilà, mon but est aussi de vous montrer à travers ce genre de vidéo que Koh Samui, ce n'est pas qu'une île touristique. Il y a aussi des gens qui vivent, qui travaillent, et des plages qui sont loin des secteurs très touristiques. À découvrir Absolument, mais c'est bien sûr réservé à ceux qui apprécient la tranquillité. Of course this kind of place is only for people who enjoy this kind of landscape and quiet area. Taling se termine là-bas au fond de cette plage par un petit port et par cette jetée. There is a small pier just at the corner of this beach. Si vous aimez les plages désertes, autant vous dire que nam est la plage idéale. Hello toi. Et bonjour. Bonjour le toutou. Salut. If you enjoy walking, Talingnam is one of the right place, especially for sunset. Tout particulièrement au moment du coucher du soleil, vous pouvez faire des petites balades sur la plage comme ça et aller jusqu'à l'hôtel. Intercontinental que vous voyez ici de loin. Encore de grands espaces pour des plages privées. Si vous voulez vous réserver votre petite plage au soleil, il y a de quoi faire sur ce côté. Dans le prochain épisode sur le tour des plages de Koh Samui, dans l'épisode numéro 12, je vous amène à la plage de Lipanoi. The next video about all the beaches of Koh Samui is number 12. I will present you Lipanoi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like, un pouce bleu. Je vous remercie beaucoup. Ce sont des encouragements nécessaires lorsque l'on publie régulièrement des vidéos comme moi. I thank you for your like. It's uh, very important for me. It gives me some des things. So thank you for your like. Please add a comment as well. I would be pleased to know if you enjoy this kind of content. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous voulez me dire ce que vous pensez de mes vidéos sur les différentes plages de Koh Samui. A bientôt Bye bye Je suis Emma, je propose Ban Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. A bientôt